Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo où je parle de mon bouquin, euh, mon ami Gabriel. Cette fois, j'ai pas de thé, euh, parce que j'avais la flemme d'en faire, mais j'ai une petite bouillotte licorne, trop chou, qui sent trop bon, la lavande, en plus, qui est contre moi, comme ça, là, voilà, pour me tenir chaud, parce qu'il fait vraiment très froid. Cette dernière vidéo est donc consacrée à la correction de mon bouquin, ce qui était franchement loin d'être évident et je pense que c'était le plus difficile dans la réalisation de ce roman. En tout et pour tout, je pense qu'il y a bien eu une dizaine de versions différentes. Il y a eu la toute première version, le premier jet tout pourri, que, à l'époque j'ai trouvé absolument magnifique bien évidemment, euh, que j'avais corrigé plus ou moins au niveau de l'orthographe et de la syntaxe. Et puis après, euh, il y a eu diverses versions au fil de mes correction et de ma motivation. Je sais que j'avais commencé par l'imprimer une fois. C'était gros, c'était épais comme ça, un truc comme ça. C'était sur des feuilles volantes et donc du coup je corrigeais dessus. Après ça je l'ai fait lire à quelques personnes justement pour avoir leur avis. J'ai pu avoir des retours sur les personnages, des personnes qui m'ont fait euh, des, des retours plus ou moins détaillés euh, sur ce qu'ils en avaient pensé. Euh, et ça m'a permis de réfléchir un petit peu sur... Euh... Sur mes personnages, jusqu'au moment où je me suis dit, euh, bon, allez, euh, j'y vais, de euh, toute manière... Euh, j'avais pas la capacité, tout simplement, à ce moment-là, de le reprendre davantage. Je me suis dit, bon, je vais tester, je vais l'envoyer à des maisons d'édition. Et donc, j'ai imprimé un premier manuscrit. D'ailleurs, j'en ai encore un exemplaire, là. Il bien 200 pages, hein. Donc, c'est ça que j'ai envoyé à 2-3 maisons d'édition, quelque chose comme ça. Bon, j'ai eu des, des refus, hein, soyez honnêtes. Euh, et puis, bon, euh, vu le regard que j'avais sur... Euh, cette version-là, euh, seulement un an, deux ans après, euh, disons que ce n'est guère étonnant. En plus, j'avais fait lire à une, une de mes connaissances qui était correctrice et traductrice pour des maisons d'édition et qui m'avait fait un retour assez détaillé pour pointer un petit peu toutes les faiblesses euh, de mon récit, et notamment au niveau de mes personnages et euh, bah, des clichés que pouvaient y avoir à l'intérieur. Tout de suite à ça, je m'étais dit, bon, je le reprendrai un jour, euh, je ne sais pas quand. Ce jour est arrivé pendant l'été 2016 du coup, euh, été durant lequel j'étais au chômage et donc je n'avais rien d'autre à faire. Et donc j'ai repris justement cette, euh, cette version-là, qui est d'ailleurs toute annotée, avec plein de, enfin, plein de remarques, genre ça c'est sexiste, ça va pas, enfin bon bref. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un travail de reprise qui était absolument euh, gigantesque. Parce que euh, deux ans après l'écriture, bah, j'avais un regard qui était euh, neuf déjà sur ce que j'avais écrit qui était aussi plus informée. Enfin, la personne que j'étais il y a deux ans, euh, c'est pas du tout la personne que je suis maintenant. Euh, D'un point de vue militant, j'ai évolué, mes idées euh, ont fait du chemin. J'étais beaucoup plus sévère, en fait, avec euh, ce que j'avais pu écrire, et euh, avec, bah, les... avec mes personnages, avec ce qu'ils pouvaient dire, etc. J'ai repris le bouquin, je l'ai fait lire à quelques amis qui m'ont fait des retours, etc. Et il a évolué un petit peu comme ça. Et puis donc, bah en septembre, c'est à ce moment là où je me suis décidée, bon, je vais finir par faire un crowdfunding pour le financer. Et comme ça, ça me forcera aussi à terminer de le corriger, à le finaliser, etc. Et euh, bah, ça me permettra de tout simplement passer à autre chose. Parce que j'avais vraiment besoin de finir ce truc que je traînais comme un boulet depuis des années pour pouvoir vraiment tourner la page au sens propre et figuré. Au début, je pensais le corriger toute seule. Et puis, euh, à un moment, j'ai quand même eu des amis qui m'ont proposé euh, de le corriger. C'était des, des, des, des filles qui corrigeaient mes textes, d'ailleurs, bah, avant, quand je faisais de la fanfiction ou quoi, avec qui j'avais déjà bossé. Et donc, il bah, y a eu deux correctrices euh, qui ont du coup travaillé sur le, sur le bouquin. Il y a eu différentes vagues de corrections et différents trucs à revoir. Donc, il y avait tout ce qui était orthographe, euh, syntaxe, enfin, voilà... Des trucs assez banals qui au final font, voilà, j'étais d'accord avec euh, mes correctrices, enfin je veux dire, euh, quand elles me disaient, euh, ça y a une faute là, enfin voilà. Après il y a eu le problème de la concordance des temps. Je suis vraiment pas douée euh, à ce niveau-là. Euh, la conjugaison, ça, ça va, mais juste la concordance des temps, c'est un enfer. En plus, le bouquin, il est écrit au passé simple. Je pense que je ne vais pas me réessayer à l'écriture à la troisième personne au passé simple avant un bon moment parce que c'était vraiment un enfer, en plus euh, c'est un point de vue un petit peu bizarre quand même parce que ça se veut un point de vue externe mais il y a des espèces de zooms dans la tête du personnage de Salah et bah en fait on n'arrivait pas bien à savoir quand est-ce qu'on est dans la tête de Salah et quand est-ce qu'on est, qu est extérieur. la distance n'était pas claire et euh, bah d'ailleurs une de mes correctrices c'est vraiment beaucoup arracher les cheveux là-dessus parce que clairement en fait au moment de... où je l'écrivais je savais pas vraiment ce que j'écrivais et c'est une question que je m'étais pas posée et du coup maintenant c'est une question que je me pose de quel point de vue on est tout ça et puis le fait d'écrire à la première personne aussi permet quand même euh, d'esquiver pas mal de problèmes après il y avait euh, bah, tout ce qui était euh, propos oppressifs, etc. C'est à ce moment là où je me suis posé la question de bon voilà, mes personnages ils sont ce qu'ils sont, euh, ils ont leurs idées, ils ont leurs conneries, ils évoluent, ils apprennent des trucs, il euh, y a des trucs qu'ils apprendront jamais, des trucs qu'ils comprendront jamais, ils ont des genres différents, des expériences différentes, etc. Du coup, forcément, quand ils s'expriment, quand ils réfléchissent, parfois ils disent du caca quoi, voilà, ils se trompent, enfin voilà, c'est j'ai voulu les, les écrire comme des vraies personnes qui vont euh, se planter lamentablement. Je me suis posé beaucoup de questions sur la différence entre avoir une narration où il y avait des propos pas top top qui pouvaient être interprétés ou qui étaient voire euh, carrément euh, oppressifs, et avoir des personnages qui avaient des pensées et qui avaient été élevés dans un certain système, etc. et qui n'avaient pas forcément non plus fait un travail militant sur eux pour déconstruire toutes les conneries qu'on leur avait appris ou que la société leur avait inculquées. Le plus dur c'était ça, je pense, c'était de voir l'évolution que j'avais fait au niveau de mon militantisme et de me replonger dans ce que je considérais comme normal et évident à ce moment-là et les voir, les identifier, les corriger, voire les virer. J'ai viré beaucoup de trucs et en fait, au cours de la correction, plusieurs fois, j'ai eu envie de tout foutre en l'air, j'en pouvais plus. Euh, je me disais que euh, ça valait pas le coup, que de toute manière, il fallait tout réécrire parce que cette troisième personne et ce point de vue chelou euh, à la moitié externe et à interne quand même un petit peu, euh, c'était du n'importe quoi et que j'allais jamais arriver à tout remettre en place. Mais bon, à ce moment-là, le crowdfunding marchait bien, etc. Il y avait plein de gens qui attendaient le livre, euh, donc ça m'a un petit peu forcé. Euh, et je pense que c'était une très bonne chose à persévérer parce que j'avais une petite voix qui me disait dans ma tête il y a des gens qui t'ont filé des thunes pour avoir le livre donc il va falloir que tu le sortes et t'as pas le choix parce que c'est comme ça et c'est tout vous m'avez vraiment aidé <rire> en participant au grand bonding, y a pas à dire euh, pas seulement financièrement mais aussi du point de vue de la motivation parce que bah en fait ça pose enfin c'est comme un ultimatum au moment où tu dis que tu le fais et qu'il y a des gens qui te soutiennent pour le faire en fait euh, il faut se jeter dans le bain, hein, il faut y aller, <rire> sinon, bah, sinon c'est la merde, clairement. Heureusement, je ne remercierai jamais assez, je pense, mes correctrices euh, qui m'ont aidé, qui m'ont fait « Alors là, ça va pas du tout, là, euh, t'as écrit n'importe quoi, là, il te manque un mot, là, ton personnage, euh, clairement... Euh, » Notamment Myriam, Myriam qui passait pour une grosse sorcière Enfin, c'est dingue de voir à quel point les personnages vont évoluer, et encore maintenant, toute dernière fois où j'ai corrigé, euh, J'avais l'impression que ce personnage ça allait pas et qu'on qu comprenait pas en fait que dans tout ça, c'est ça là le gros connard quoi. à la fin il me sortait par les trous de nez, je pouvais plus le voir en peinture, il fait tellement de conneries. Euh... Alors il paraît que c'est ce qui le rend touchant mais... Euh... Bon, moi j'en pouvais plus mais il était comme ça et j'allais clairement pas le réécrire, enfin c'était pas le but. Le but c'était pas... pas de faire des personnages parfaits donc, euh... donc voilà. Donc une fois que j'ai terminé cette correction, je l'ai envoyé en impression et il y a quand même eu une dernière correction derrière. Ah tiens, je vais le récupérer. Ah, donc ça c'était le, le BAT. Donc le bon à tirer c'est le premier exemplaire en fait que l'imprimeur envoie pour dire bah voilà, voilà quoi ressemble le livre, merci de valider avant qu'on en imprime 500 quoi. Donc je l'ai relu entièrement et une de mes correctrices avait lu aussi. Euh, et donc tout ça, c'est les fautes qui restaient dans le bouquin. Les coquilles, les trucs pas top, et même après tout ça là, euh, on m'a encore signalé qu'il y avait des coquilles dans le texte, et que voilà, enfin bon. De toute manière, j'imagine que tu peux jamais euh, vraiment tout enlever, et même des bouquins qui se vendent dans le commerce, euh, je veux dire, euh, ça m'arrive de trouver des coquilles, donc bon. J'imagine que pour de l'auto-édition c'est pas trop mal, et il doit pas y en avoir non plus des masses, parce qu'on est quand même passé à plusieurs dessus, et euh, on, a, on a essayé de faire gaffe, je dirais. Mais ça, c'est rigolo. Je vais le garder, franchement, parce que je trouve ça trop cool, en fait, d'avoir tous ces post et de montrer... Enfin, ça montre un petit peu le travail euh, qui a été effectué. Donc, enfin, je sais pas. Je trouve ça cool. Qu'est-ce que vous en pensez Pardon. Donc là, je pense que j'ai vraiment fini sur cette histoire de correction. En plus, ma bouillotte, elle, euh, elle se refroidit. Du coup, euh, il faut que j'aille la faire rechauffer. J'espère que cette série de... Trois vidéos du coup vous a plu donc euh, je vous rappelle il y en avait une sur l'écriture une sur les inspirations et donc cette dernière sur la correction bon, je peux si ça vous a appris des trucs plus ou moins enfin bon j'avais dit que je ferais ces vidéos donc euh, puis j'aime bien parler de ma vie et de mon travail donc euh, ça me dérange absolument pas à l'heure où je tourne cette vidéo les commandes euh, des livres papier en livre euh, ne sont toujours pas ouvertes puisque j'attends euh, de terminer tous les envois du crowdfunding ce qui prend beaucoup beaucoup de temps par contre l'ebook est disponible à prix libre euh, sur mon blog et je mettrai le lien dans la description. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me mettre euh, dans les commentaires euh, bah, ce que vous avez pensé du bouquin ou ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit. <rire> je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, on se retrouve pour de prochaines vidéos euh, dans pas très longtemps, portez-vous bien et à très vite